Oui, j'y suis déjà. Faites-le monter. Ah, ah, on en entend parler l'attendité ce soir Ah ben ouais, bon. Euh, C'est sûr. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour lancer la prépa du tournage du documentaire sur la police judiciaire en France avec les spécificités des régions. Par ici, Audrey, votre invitée. Et donc, nous accueillons le conseiller technique euh, qui sera avec nous. C'est le capitaine... Pardon, excusez-moi. Euh, Blanchard. Ah oui. Le lieutenant Blanchard. Euh, euh, ah, pardon. Ah, je, je suis désolée. Donc, le lieutenant Blanchard euh, sera donc. Madame notre... euh, Audrey. Oh, enfin, euh, euh, euh, Donc, euh, Le lieutenant Blanchard euh, sera notre. Appelez-moi Tom, je préfère. Audrey. <rire> D'accord. Pardon. Euh, donc, euh, Tom. <rire> Et, enfin, le, euh, ce, euh, ce sera donc en, en immersion euh, dans la, enfin, dans le, avec la police. Euh, je, pardon, <rire> je suis désolée, je me répète complètement. Euh, Oh oui. oh oui. Audrey! Audrey! Okay. J'appelle les collègues du SAMU. Ah non, non, non, surtout pas! C'est passé? Vous êtes sûr? Je sais pas, ça va mieux. Ok. Je crois que je ferais mieux de rentrer, je suis désolée. Ok, je, je vous raccompagne. Je suis vraiment désolée. Ma voiture est garée juste là. Ça va aller. C'est sûr mmh. Je vais vous revoir, André. Enfin, je veux dire, en dehors du projet télé. Oui. afin de vraiment vous enfermer dans cette petite bulle de bien-être, dans ce cocon, qui sera le vôtre pour les cinq prochaines minutes. Venez porter toute votre attention sur votre souffle. Vous n'auriez pas une petite pièce Vous n'aurez pas une petite pièce, l'ami C'est quoi on va pas Tu m'excuseras mec mais faut que je te laisse Régale-toi mon pote Voilà mon grand. T'as les mêmes freins qu'hier, toi, non Je suis une gomme. C'est dur d'arrêter de fumer. Hein, boss Arrête avec boss. Moi, c'est JM. Alors, moi, c'est pas mon grand. C'est Tom. Allez, va voir, ils nous ont servi notre petit déj un peu gerbant à hein, mon goût. Une...